Édition du premier tome d'une série consacrée à l'autoconstruction, dans laquelle je partage mon expérience acquise au cours de nombreux travaux de toutes sortes, maçonnerie, électricité, plomberie et autres domaines. Le sujet de ce premier volet porte sur la réalisation d'une construction des fondations à la toiture. Vous découvrirez dans cet ouvrage des façons de procéder et des idées parfois innovantes dans les 140 pages illustrées par plus de 250 photographies et images en 3 dimensions. Livre broché ou numérisé Kindle disponible sur Amazon. Mot-clé « Bâtir sa maison ».